Alors moi, je vais vous parler... Euh, donc moi, je suis journaliste euh, et euh, aussi euh, vice-présidente de euh, l'association euh, euh, qui porte Globe Reporter. Euh, et en 2019... Euh, j'ai participé à une euh, résidence d'éducation aux médias. Euh, c'est un dispositif, je ne vais pas m'étaler sur le dispositif, je vais plutôt parler de ce que j'ai fait, mais pour euh, bien comprendre, c'est un dispositif qui a été mis en place en 2015, qui est financé par euh, le ministère de la Culture et euh, qui est porté par euh, soit des structures culturelles, soit moi, dans mon cas, c'était une, une agglomération, une communauté de communes. Donc moi, j'ai été dans l'agglomération des Nains dans le, le Pas-de-Calais dans le bassin minier du Pas-de-Calais. Euh, L'idée des résidences c'est de permettre à des journalistes euh, de venir sur 4 ou 5 mois, donc c'est vraiment sur du temps long, euh, sur un territoire donné, et de travailler sur ce territoire avec euh, les acteurs locaux, avec euh, des enfants, mais aussi des adultes. Euh, voilà, tout un tas de personnes qui euh, se montrent intéressées pour participer à la résidence. C'est des euh, résidences qui ont été mises en place sur le modèle de ce qu'on a en France, qu'on Appelle les résidences d'artistes, qui sont des résidences mission. Donc ce pas des résidences de création, c'est vraiment des résidences où on est là pour euh, proposer, pour passer. Donc pour les artistes, et on est là pour euh, partager le geste artistique et nous pour les journalistes, c'est un peu la même idée, mais euh, dans nos notre, dans notre domaines. Ce qui est intéressant, c'est que euh, moi, dans mon cas, euh, la résidence avait lieu en même temps, donc la résidence d'éducation média. Et euh, la résidence, euh, tu peux passer, merci. La résidence, euh, voilà, ça c'est le lieu où j'étais. La résidence avait lieu, donc la résidence moi en tant que journaliste et les artistes, on était logés au même endroit. Et on, était, euh, on faisait notre résidence sur la, le, la même durée. On avait été invité, et moi j'avais trouvé ça intéressant en tant que participante, on avait été fortement invité à collaborer et à travailler ensemble. Ce qui permet, je trouve, de décloisonner aussi un peu des fois le monde journalistique qui est un peu toujours très journalistico-fermé. Euh, et c'est une journaliste qui le dit. Euh, et du coup, ça faisait du bien, en fait, aussi, de pouvoir réfléchir ensemble à ce qu'on fait euh, dans nos branches respectives. Euh, donc sur la forme... On était la première semaine, voilà, on était invité à rencontrer euh, les différents acteurs qui avaient, euh, qui s'étaient montrés intéressés. Donc euh, la, la structure qui portait le, la résidence, c'est ce qu'on a vu juste avant. Donc c'est euh, le 9-9 bis euh, qui est une structure euh, culturelle. Euh, dans un, un ancien, bah, dans le bassin minier, hein, donc c'est une ancienne mine, c'est un ancien puits de mine, euh, voilà. Et euh, ils avaient fait de la communication autour de la résidence bien en amont, et des écoles, des structures s'étaient montrées intéressées. Et moi j'avais une semaine, je crois même 15 jours, pour aller les rencontrer et parler du projet, parler de ce qu'on allait faire ensemble. Et ensuite il y a une sorte de sélection à travers ces personnes euh, euh, intéressées, où on, on se dit bon bah tiens ça, ça, va, ça peut marcher, le projet est cohérent ou pas. Euh, ça, c'était en 2019. Ça faisait déjà trois ans qu'il y avait des résidences de journalistes dans les Hauts-de-France. On avait été la région pilote dans ce domaine. Et en parlant à des collègues qui avaient participé à des résidences avant moi, un des écueils qu'il y avait eu, c'était de se perdre justement dans, à dire oui à tout, toutes les personnes qui voulaient travailler avec nous. Euh, et de se perdre dans euh, plein de projets différents, plein d'attentes différentes. Donc en ayant eu ça en tête, euh, moi j'avais proposé à intervenir dans cette résidence avec Globe Reporter qui était un projet pour lequel euh, j'avais déjà collaboré plusieurs fois et qui me permettait du coup de proposer un projet aux différents acteurs euh, qui euh, s'inscrivaient euh, à la résidence. Et ça avait été accepté. Euh, donc voilà, donc Globe Reporter, je, je, je, on ne l'a pas encore fait, donc je vais faire un, un petit point très rapide sur la méthodologie du projet. Euh, Globe Reporter a, a toujours, euh, voilà, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on organise des campagnes, notamment à l'étranger à l'époque, euh, où des journalistes sont envoyés spéciaux euh, des classes qui participent au projet. Et les élèves deviennent des rédacteurs en chef, la classe devient une rédaction, c'est ce qu'on va faire avec Sylvie. Et ils choisissent des reportages, des sujets, ils passent des commandes, comme le ferait une rédaction à un envoyé spécial. Et le journaliste va, donc, avant cette résidence, à l'étranger pour, si cette semaine, réaliser les reportages des élèves. Là, du coup, on a eu l'idée d'adapter ce, ce projet au local, du coup, et à cette résidence. Donc là, j'avais 11 classes qui ont participé euh, euh, au projet euh, durant la résidence, et on travaillait là sur des sujets locaux. Euh, du coup, tu peux passer, Patrick, s'il te plaît. Euh, on travaillait, donc ça, c'est le site sur lequel on met les, les sujets, et on travaillait donc sur des sujets locaux, ce qui nous a permis euh, de nous adapter et de faire en sorte que parfois, les élèves puissent venir avec nous. En fait, l'avantage des résidences euh, d'Éducation Média, c'est qu'on est suffisamment longtemps sur le territoire pour qu'on puisse aussi organiser les choses. Et euh, donc, il y a des fois où on travaillait comme euh, sur le modèle de Globe Reporter traditionnel où j'allais, moi, interroger les personnes que les élèves avaient choisis avec les interviews qu'ils avaient préparées. Mais des fois, dans le cadre d'une sortie scolaire, on a pu euh, du coup, euh, réaliser le reportage ensemble avec, euh, avec les élèves. On a travaillé avec des classes euh, de la primaire au lycée, mais pas que, parce que les résidences d'éducation média, on essaye aussi de sortir de, euh, de, que de l'éducation nationale. On a travaillé aussi euh, sur le même modèle avec des patients euh, d'un hôpital de jour, un hôpital psychiatrique. On a travaillé aussi avec les médiathèques. Euh, et euh, On pourra le voir... Euh, juste après. Donc on est aussi sorti euh, du milieu scolaire euh, exclusivement. Euh, on avait euh, un compte Instagram euh, qui nous permettait euh, de, euh, voilà, de relayer les différents reportages qu'on faisait, euh, de produire aussi de l'information avec les élèves. On avait tenté pour la première fois comme ça de produire des stories avec euh, les élèves pendant... Euh, pendant cette résidence. Moi, ce que je trouvais intéressant en tant que journaliste, c'est que cette résidence, pareil, le fait que ça soit cinq mois sur un territoire avec un projet, ça nous permet de, de tenter et d'expérimenter des choses. Donc, c'était aussi un, beau, un bon laboratoire et un beau laboratoire pour mettre en place des projets d'éducation aux médias. On peut passer encore. Donc, on a réalisé voilà, plusieurs reportages avec les élèves de la primaire au lycée, ça, je l'ai dit. Euh, ce, qui, ce que je trouvais intéressant aussi avec Globe Reporter, c'est que ça nous a permis de produire, enfin c'est tout l'intérêt du projet Globe Reporter, c'est de produire du contenu, de co-réaliser des reportages. Et donc aussi, euh, à travers la plateforme qu'on avait, qui était une plateforme euh, commune, où toutes les classes euh, avaient leurs interviews publiées, on a comme ça produit à la fin, je ne sais plus, je crois qu'il y avait plus de 70 euh, reportages. Euh, sur euh, des contenus locaux et parfois des contenus dans l'ultra local c'est pas toujours très bien couvert euh, par la presse et du coup on avait vraiment je trouve qu'on a produit euh, euh, des contenus et des sujets euh, euh, très intéressants parfois même euh, spécialisés sur l'environnement etc etc ça c'est des photos voilà alors là on peut peut-être passer les différentes photos que j'avais mis voilà on a ça c'était lors d'une sortie scolaire euh, on a réalisé les interviews, donc je le disais, soit c'est moi qui réalisais, qui réalisais les interviews et les élèves travaillaient ensuite la matière brute qui était mise en ligne sur le site, euh, soit on réalisait ensemble les interviews. Euh, on a choisi, à des classes sur lesquelles on a travaillé euh, sur un sujet ou une thématique. Par exemple, là, c'était avec des élèves où on a travaillé ensemble sur euh, la, la ségrégation euh, spatiale dans les cours de récréation. Euh, donc on a travaillé que sur ça avec cette classe-là. Dans d'autres classes, tu peux passer Patrick, ainsi. Voilà, ça donc on a réalisé les photos, les sons, les interviews ensemble. Parfois, les interlocuteurs se déplaçaient dans l'école quand c'était plus facile. Tout ça a été permis par l'ultra-local, justement. C'est ce qui permettait de rendre les choses très faciles et s'adapter. On a travaillé sur les migrations. Euh, on a travaillé sur le sport. Euh, on a, on est, voilà, tu peux passer toujours. Là, c'était des exemples de sujets qu'on a réalisés. Euh, on a travaillé sur l'environnement en, et notamment avec de la, du journalisme scientifique sur le, le changement climatique. Toujours pareil, euh, voilà, tout un exemple de... Voilà. Et puis surtout, euh, dans le cadre de cette résidence, on avait aussi passé un partenariat avec un média local, euh, La Voix du Nord, euh, qui est le média de, de, de, de, des Hauts-de-France. Et euh, les élèves ont pu publier euh, leur production finale dans ce, dans ce, dans ce quotidien. Euh, et notamment dans le quotidien papier. Et on avait aussi passé un partenariat qui a fait que chaque école avait reçu les journaux où les reportages avaient été publiés, ce qui permettait aussi d'avoir accès aux parents et aux familles en fait, à, travers, euh, à travers ça, et ça nous semblait euh, important que ce qu'on faisait en classe puisse être valorisé euh, de cette manière-là, en utilisant aussi du coup, euh, le média qu'utilisent les parents, les grands-parents, voilà, et que ça puisse rentrer dans les maisons. Et puis ce qui était intéressant aussi pour nous, parce qu'il faut aussi qu'on y trouve un intérêt à faire ça en tant que journaliste, c'est que ça nous permet de vraiment tisser un réseau et de travailler aussi sur un territoire. Donc pour moi, c'était vraiment très intéressant de retravailler sur mon propre territoire et de pouvoir ensuite continuer ce travail-là. Et euh, la résidence a donné suite ensuite à la création de Globe Reporter Environnement. Donc c'est vraiment euh, suite à, à, à ce réseau qu'on avait tissé. où On s'est dit, tiens, on s'est rendu compte pendant la résidence que la thématique environnement et le changement climatique au niveau local, bah, c'était intéressant de le traiter, notamment avec des élèves. Et du coup, on a créé Globe Reporter Environnement suite à ça. Voilà, Globe Reporter, mais pas que, parce qu'on m'avait bien dit quand j'avais postulé à la résidence, OK, pour venir avec un projet bien, bien précis, bien, bien construit, mais il faut aussi s'adapter aux différents acteurs qui s'inscrivent à cette résidence. Et il y en a d'autres qui auront peut-être d'autres envies, il faudra savoir y répondre aussi. Donc c'était le jeu. Moi, je suis photographe de formation. Donc on a, avec certaines médiathèques, organisé toute une série de stages photos pour adultes et pour enfants. Euh, voilà, tu peux passer. On a réalisé aussi un stage pendant les vacances scolaires avec un centre de loisirs sur, autour du diaporama sonore et on avait produit tout un documentaire sous forme d'un film photographique. Euh, on avait aussi travaillé à partir de travaux plus personnels, des reportages, des reportages ou des séries photos que j'avais réalisés en organisant des événements dans les médiathèques. Euh, ça, c'est toujours le stage qu'on a fait en diaporama sonore. Toujours pareil, on peut passer. Ça, c'est toutes des photos qui ont été réalisées par les jeunes. Hein. C'est vraiment un travail qu'ils ont fait ensemble. Euh, voilà. Donc, toujours en partenariat avec les médiathèques du réseau. Des ateliers fake news aussi qui avaient été demandés par les médiathèques. Donc là, c'était des choses plus ponctuelles, voilà, qui ont eu lieu pendant les cinq mois sur le, sur le terrain. Il euh, y a eu la semaine de la presse à l'école, à laquelle aussi j'étais invitée, du coup, dans les différents établissements. Euh, là aussi, c'était... Euh, mise à disposition, enfin moi j'avais travaillé au Liban pendant plusieurs mois et j'avais travaillé sur un projet de documentaire avec d'anciens miliciens de la guerre civile euh, libanaise qui ont créé une association qui milite pour la paix et du coup avec une prof d'histoire d'un lycée qui a les guerres au Moyen-Orient au programme. On avait fait une action très spécifique où on, les élèves avaient pu interroger les anciens combattants libanais. Donc voilà, c'est aussi mettre à disposition notre travail et notre, enfin, nos différents reportages euh, au service des élèves. ou de voilà Une exposition sur les migrations et la problématique migratoire à la frontière franco-britannique à Hénin-Beaumont. Euh, voilà, c'était aussi un peu... C'était intéressant et on a été invité à travailler avec les artistes. Donc, des fois, moi, j'intervenais avec... Là, par exemple, il y avait un projet compte avec la conteuse qui était en résidence en même temps que moi et qui avait besoin qu'on puisse venir faire une interview de quelqu'un pour son projet compte. Parce qu'elle partait, elle, de témoignages, enfin, de récits de personnes pour travailler ses comptes. Et donc, j'étais venue pour aider les élèves à préparer les questions. Voilà. Et euh, voilà, on peut continuer... Donc vraiment, c'est ce que j'ai trouvé moi très intéressant, c'était cette collaboration avec les artistes, qui a débouché à la fin euh, sur un journal vivant, ce qu'on avait appelé un journal vivant. Euh, ça nous tenait à cœur de montrer qu'on avait tous travaillé ensemble et qu'il y avait aussi quelque chose de collectif et que ce n'était pas chacun dans nos coins, les différentes écoles, les différentes structures. Et à partir des reportages qui avaient été réalisés donc avec le projet Globe Reporter, on a monté un spectacle, un journal vivant, où les élèves sont montés sur scène et ont mis en scène un reportage qu'ils avaient réalisé. Donc là, en fait, on était aussi... Donc il y a eu les reportages écrits, on va dire un peu plus traditionnels, voilà, sous la forme d'un article journalistique, mais on avait aussi envie de montrer qu'aujourd'hui, les formats sont des fois un peu plus créatifs. On peut se permettre en fait, de raconter des histoires en sortant des formats classiques journalistiques. Et du coup, on a monté ce, ce reportage euh, qui nous a voilà qui nous a pris euh, pas mal de temps mais qui je pense était une belle une belle restitution hein, du travail euh, et on a fait deux représentations une pour les scolaires et une pour les parents également c'est toujours pareil dans l'idée de, de faire euh, de faire participer euh, euh, les familles euh, et les adultes dans ce projet voilà est ce que j'ai tout dit bah oui voilà <rire>